Alter La crise Burkinabé est une crise de citoyenneté. C'est une rupture de confiance entre un peuple et un système. Un système établi par le président Blaise Compaoré et son clan, disons, des gens de sa famille et de son clan. Euh, autour principalement des grands dangers suivants. Les richesses du Burkina étaient concentrées entre les mains euh, des tenants du pouvoir. Les marchés euh, de l'État euh, étaient accordés bon, euh, à, aux fidèles de Blaise Compaoré et à ses clients. Et les jeunes n'ont pas de travail, les femmes euh, ont des difficultés pour euh, euh, avoir des petits crédits. Les, les, les, les, les villes périphériques ou le rural n'accèdent pas à l'eau potable, n'accèdent pas à l'éducation. Évidemment, des efforts ont été faits, mais globalement, il y a rupture de confiance. Et... C'est dans cette rareté des ressources-là, c'est dans ce mécontentement général-là que le président Blaise Compaoré euh, euh, entreprend de réviser encore la Constitution pour rester au pouvoir pendant au moins 15 ans encore. Alors c'était la goutte d'eau. Donc tous les citoyens, enfin, les, la société civile, les partis politiques de l'opposition, euh, les communautés, euh, toutes les communautés de base, organisées ou pas, ont, euh, sont sorties dans la rue euh, et puis chassées le régime blaise compaoré. Là-dedans, le laboratoire était bien sûr, le laboratoire citoyenneté était bien sûr du côté hein, des manifestants, puisque nous appuyons euh, une centaine de communes dans dans le Burkina Faso, et dans chaque commune, on a, on a, on a pris euh, deux associations, une association féminine et une euh, association mixte, et cet appui-là consiste à euh, éveiller la conscience citoyenne de, de, de la population autour de... De, de, de ce que j'appelais euh, l'accessibilité aux au, au, au services publics, l'équité en matière de fourniture de services publics, euh, les réflexes citoyens, le contrôle citoyen. Donc, il y avait déjà une conscience aiguisée, hein, puisqu'on y travaille depuis une dizaine d'années. Bon, bon, ce n'est pas le, seul, le fait du seul laboratoire, hein, c'est le fait de. de, de un ensemble d'acteurs qui ont préparé les citoyens euh, de façon méthodique et ça débouchait sur le euh, l'éveil de conscience euh, généralisée sur toute l'étendue du territoire. Le laboratoire va jouer sa partition dans le domaine de la décentralisation. Euh, parmi les mesures que les autorités de la transition ont prises, c'est de suspendre, euh, c'est de dissoudre les organes délibérants euh, euh, au niveau des collectivités. Donc il n'y a plus d'élus locaux à la tête des collectivités. Ce sont, ils ont été, les élus locaux ont été remplacés par ce qu'on appelle des délégations spéciales. Or, une délégation spéciale est gérée par un préfet, donc un fonctionnaire nommé par l'État, et la composition, c'est majoritairement les agents des services de concentré de l'État. Il n'y a que 10% des membres de, de la délégation spéciale qui représentent les communautés de base. Sinon, le reste est majoritairement composé des agents de l'État. Alors, le laboratoire citoyenneté s'est positionné déjà contre, euh, enfin, euh, à, contre cette, cette décision. Ce n'est pas le Burkina. La Constitution prévoit que le Burkina Faso est divisé en collectivités territoriales décentralisées à la tête desquelles siègent des organes délibérants élu. Donc nous sommes dans une période d'exception et, euh, euh, et on est en état d'illégalité. De, de, de, nous nous disons que comme c'est arrivé, malgré tout, et, il faut travailler à alimenter en réflexion euh, les autorités de la transition pour que assez rapidement on organise des élections locales et remettre les choses dans le fonctionnement d'un état de droit normal. Voilà euh, l'objectif principal. Ensuite, comment accompagner les délégations spéciales à travailler toujours dans l'esprit de la décentralisation hein, Il ne s'agit pas comment euh, engager. Euh, les, les autorités locales de la, de la délégation spéciale a engagé, enfin à entretenir un dialogue citoyen euh, avec les populations, à euh, euh, adopté euh, une attitude de responsabilité, une, euh, euh, une gestion transparente des affaires locales, euh, équitable et que euh, ça ne soit pas le fait de l'arbitraire dans les décisions qui sont prises pour l'exécution, par exemple, des marchés publics ou pour les, la fourniture de services publics euh, aux citoyens.